Tu m'entends là non, On voit rien. On voit rien. Salut, salut, salut. C'est la merde. Je suis couvert de 5 couches de fringues. En haut, t-shirt, sous-pull, pull à moitié polaire de travail. Puis ensuite, j'ai une veste sans manches pour avoir un peu chaud. Et puis la veste de pluie de travail. Et même avec tout ça, et les 11 degrés qui fait quand même dehors, j'ai encore froid. Moralité de l'histoire, les gens, je suis crevé, je suis fatigué. La saison bat son plein et c'est dur. C'est très très dur. Et euh... ça commence à peser, quoi. Bon ben voilà, deuxième épisode de la saison 2, saison de merde, enfin le climat de merde hein, plutôt, parce que la saison en elle-même elle n'est elle pas particulièrement merdique, mais le climat il l'est, bref c'est Sébastien de Tilipus, la ferme pépinière de Tilipus à Plévin, à côté de Carhaix dans le centre-Bretagne, donc tout ce que moi je vous raconte ici sur cette chaîne, c'est lié à mon expérience de pépiniériste depuis allez, 4 ans installé, mais 7, 8, 9 ans même maintenant que je fais de la multiplication végétale de fruitier. Donc c'est lié à, à mon expérience en Bretagne. Donc évidemment si vous n'êtes pas de Bretagne, vous ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Puis d'ailleurs si vous l'êtes, ne prenez pas non plus ça entièrement pour argent comptant. Je parle de mon expérience et moi ce qui me plaît à vous raconter, c'est ce que c'est le métier tel que moi je le fais, tel que moi je pratique, notamment sur sol vivant, maximum à la main, avec des outils non mécanisés qu'on appelle ça, donc pas de tracteur notamment. Et puis, euh, en racines nue, pas de peau, pas de godet ou en tout cas le moins possible, maximiser le racine nu, des jeunes plants. Ça, si vous allez regarder mes vidéos, surtout de fin de saison 1, entre septembre et décembre, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi je fais ça. Et puis, bah, sur cette chaîne-là, euh, l'idée, c'est de vous montrer, un, le métier, puisqu'il y a globalement très peu de chaînes qui montrent ça. Il y a plein de chaînes qui montrent comment multiplier des plantes, par exemple, mais il n'y en a euh, globalement aucune... Euh en tout cas, moi, je n'en ai pas croisé beaucoup, qui montrent vraiment le métier quoi, de pépiniériste, euh, racines nues, sol vivant, encore moins. Donc sur cette spécificité-là, c'est là que je cherche à être pertinent. Et puis, euh, et puis aussi, surtout, vous parlez aussi des difficultés du métier, parce que c'est bien beau le monde des bisounours, de montrer que tout est beau, tout est rose. Euh, tous les ans, il y a des gens qui s'installent dans un secteur d'activité, tous les ans, il y en a qui en repartent. Euh, pas forcément ceux qui se sont installés la première année, mais ça peut aussi, parce que bah, les premières années sont un petit peu déterminantes quand même dans l'installation, euh, ou en tout cas quand on démarre un nouveau métier, j'ai envie de dire. Quand on est salarié, on va appeler ça la période d'essai, quelquefois n'est pas suffisante pour se rendre compte, hein. quelquefois il faut plusieurs années. Je le, je le sais très bien, hein. j'ai été salarié avant. On en reparlera peut-être un jour de, de ce que j'ai fait avant d'être pépiniériste. Mais du coup, voilà, moi ce qui, ce qui me semble aussi important de vous montrer, et ce que j'essaye aussi de transmettre aux stagiaires, c'est les difficultés du boulot, quoi, les difficultés du métier. Et là, clairement, je suis en train de les vivre bien là en cette saison. Donc, euh, bah, en fait, j'avais envie de vous parler de ça cette semaine. Donc euh, voilà, longue intro pour tout ça pour vous dire ça. C'est parti. Si j'avais un sécateur, je taillerais le jour, je taillerais la nuit. C'est un petit peu ça en fait que, qui me venait en tête tout à l'heure. Parce que je passe mon temps à tailler des boutures là en ce moment. Euh, je ne suis pas prêt d'avoir fini. J'en ai marre. Alors heureusement, le boulot est soulagé parce que depuis la semaine dernière, j'accueille une stagiaire du SIAP. Marion. Sa venue, bah, ça m'aide un peu à préparer de la bouture, à faire de l'arrachage, parce qu'évidemment, je j'ai pas fini mes arrachages. Bref, à faire tous les trucs un peu du moment qui sont un peu. Euh, voilà. Alors je vous rappelle l'année dernière, enfin je vous rappelle, la plupart d'entre vous n'étaient pas là l'année dernière quand j'ai commencé les vidéos. Bon là je ne le fais pas au sécateur électrique sinon ça va être chiant la vidéo. Euh, l'année dernière, je vous parlais de la méthode gruyère. Donc ça, ça va participer un petit peu à la première chose du moment parce que c'est vraiment le moment d'appliquer la méthode gruyère entre guillemets, si vous voulez, euh, donc de par mon passé salarié, hein, j'ai exercé euh, plusieurs genres de fonctions, mais toujours dans la production, toujours, dans le, toujours ou presque toujours, quasiment toujours en fait, est-ce qu'il y a un moment où ça n'a pas été le cas moi à peine, toujours dans des postes où euh, bah, en fait il n'y avait que des urgences, il n'y avait que des urgences à traiter. Tout le monde t'appelle, tout le monde te dit « Seb, il faut que tu me fasses ça en urgence, Seb, il faut que tu me fasses ça en urgence. » Et tu n'avais que ça. Donc bon, là-bas, les premières années, ça te stresse. Les, les premières années, tu essayes de bien faire ton job. Quand tu es en période d'essai, d'autant plus. Et donc au bout d'un moment, euh, moment, soit tu pètes un plomb, hein, soit tu es toujours en train de courir dans tous les sens, soit au bout d'un moment, tu fais « Voilà, tu te poses, tu souffles, tu t'arrêtes un moment et tu commences à réfléchir. Tu commences à te dire, bon, bah la méthode gruyère. Vous connaissez la méthode gruyère Moi, Je vous la répète. Plus il y a de gruyère. Alors, pardon. Ma stagiaire est suisse. Elle m'a dit que normalement, c'est les mentales pour laquelle ce que je vais vous dire est appliqué. Donc on va, je vais vous la traduire avec les mentales. Parce que dans les mentales, il y a des trous. Et donc plus il y a des mentales, plus il y a de trous. D'accord? Mais plus il y a de trous. Moins il y a des mentales. Donc, bah plus il y a des mentales, moins il y a des mentales. Et bien bah ça, c'est la méthode Gruyère. Bon, la méthode est mentale, voilà. On va la renommer cette année. Hein. Voilà. Euh. Ça m'apprendra à prendre des suisses en, en stage, tiens. est il que ça veut dire quoi, moi, appliqué aux urgences de travail et tout ça C'est que, bah en fait, euh, globalement, plus il y a d'urgence, moins il y a d'urgence, en fait. Parce que ça ne veut rien dire. Si tu ne travailles qu'avec des urgences... Ça n'avance pas plus et en plus, tu es, es stressé, tu es énervé et tu te fatigues très vite. Et en général, tu peux déjà être assez fatigué comme ça pour éviter de te rajouter des conneries en plus, du stress en plus, des choses comme ça en plus. Donc bah ben là, en ce moment, ben vous l'avez vu sur la vidéo de la semaine dernière avec tout ce qu'il y a à faire en janvier, bah, tout ce qu'il y a à faire en janvier, ça c'est bien quand on est jardinier, qu'on en a quelques boutures à faire, euh, qu'on a quelques greffons à récupérer, qu'on a quelques herbes à tailler. Bon, bah, quand moi je suis pépiniériste arboriculteur et qui fait en plus des petits fruits, et donc des boutures, et en plus du repiquage de marcotte, et en plus qui prépare ses greffes pour le, le, le, le printemps, euh, bah, autant vous dire que plus mon BRF, plus tout ça, tout ça, voilà, que, comme je veux être autonome au maximum, donc faire tout moi-même, et donc, ben, je me retrouve avec que des urgences à gérer. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière. Je vais essayer de continuer à tailler mes boutures en vous parlant. On en parlera un peu des boutures tout à l'heure. Et puis, euh, ben voilà. Donc, faites gaffe. Faites gaffe, surtout si vous n'êtes pas un peu expérimenté par des années de travail salarié, par exemple, ou de travail sous pression, on va dire. Parce que... Euh, clairement alors moi je suis moi ça me fatigue hein, forcément hein, c'est très fatigant parce que je suis tout le temps en train de penser à tout ce que j'ai à faire avancer de tout ce que j'ai à faire et puis du coup bah, passer beaucoup de temps à le faire parce que forcément quand il y a beaucoup de choses à faire faut y passer beaucoup de temps et donc euh, voilà j'aimerais pouvoir vraiment me reposer je pensais que les fêtes allaient aider un peu plus vu que j'ai fait une bonne coupure mais en fait pas tant que ça alors ça m'a bien soulagé l'esprit quand même de plus rien penser, parce que là vraiment j'avais fait une belle coupure. Mais bon, il faut, faut revenir à la réalité à un moment donné, et ce pas toujours évident. Bref, je vais pas vous blablater non plus pendant trois heures sur ça. Faites gaffe à vous, et donc faites gaffe à vos urgences. Et donc comment on fait quand plus il y a d'urgence, moyen d'urgence Et ben en fait il faut apprendre à classer par priorité en fait, tout simplement. Parce que si vous ne classez pas par priorité, ben, ça ne veut plus rien dire. C'est pour ça que quand je dis « plus il y a d'urgence, moins y a d'urgence », ça veut dire que ben, s'il n'y a que des urgences, tu ne sais même pas quest ce qui est plus urgent que quoi d'autre. en fait. Donc en fait, euh, ok, on peut partir du principe que tout est urgent. En fait, euh, ça dépend aussi de chacun de vous. Hein, si vous avez une, une excellente gestion euh, de votre temps et que vous n'avez surtout aucun aléa climatique, qui vous tombe sur la gueule. Alors moi, je parle évidemment en tant que pépiniériste, qui travaille exclusivement dehors et donc qui est fortement soumis au climat. Voilà, vous êtes au courant que le climat il est perturbé de plus en plus. Hein, J'espère que c'est la merde, que ça va être de plus en plus la merde. S'il y avait que le climat, mais non, il n'y a pas que ça, parce que voyez-vous. Là, moi, je suis un peu, pas stressé, mais fatigué de tout ce que j'ai produit et tout ce qui me reste à vendre. Et que bah, ça part pas. La, comment on appelle ça La récession, l'inflation, euh, finalement, arrive aux portes de la pépinière. C'est-à-dire que les gens sont, globalement, peut-être même pas euh, capables d'investir quelques dizaines ou centaines d'euros pour installer des fruitiers chez eux, alors qu'en fait... Euh, on sait très bien qu'il y a un gros déficit dans ça et que tout le monde devrait le faire. Techniquement, enfin moi je considère qu'il faudrait qu'il y ait un maximum de gens à le faire. S'autonomiser, se rendre résilient parce qu'il va y avoir de moins en moins de choses dans les magasins et de moins en moins abordables en plus. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc bref, toujours est-il que moi j'ai encore plein de choses à vendre. Voilà, donc ça... Ça me fatigue un peu de me dire que j'ai certes deux mois encore pour les vendre, mais est-ce que je vais réussir à les vendre Donc du coup, euh, je commence à réfléchir à des trucs parallèles, si jamais c'est pas vendu. Évidemment, il y a des choses qui vont être replantées, il y a des choses qui vont être euh, éliminées, des ch ou sacrifiées, du moins. Des plants par exemple, si j'en ai beaucoup trop, ben, plutôt que de les tailler en beau plan pour être, euh, être vendus replantés, ben, je pense qu'ils vont être coupés beaucoup plus court, puisque ben, finalement vous êtes quand même pas mal plus nombreux à me demander des boutures, donc euh, souvent des gens hors Bretagne en fait. Que des plans, bon ça c'est parce que j'ai choisi aussi de ne pas faire de livraison, hein. de, enfin de livraison transporteur. Hein. Toujours est-il que j'en ai marre de la flotte. J'ai beau être breton, j'ai beau être habitué à la flotte, à un moment donné c'est bon quoi, il y en a marre. Donc je suis tout le temps en train de composer avec cette de flotte qui ne s'arrête jamais. En plus il fait super chaud donc tout limite il y a plein de trucs qui sont en train de débourrer. Mais noisetiers sont en fleurs depuis la semaine dernière quoi. Les noisetiers quoi qui débourrent, qui commencent à fleurir plutôt en début début février normalement, ils sont en fleurs quoi. Donc Bon, je peux râler, ça sert à rien, c'est le, le climat. Le climat, il est merdique, il va être de plus en plus merdique. Donc, euh, voilà. Faire des plantes, je vous garantis que ça aussi, c'est compliqué, les gens. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que je veux vous montrer aussi les merdes du boulot, quoi. Enfin, les trucs à gérer qui sont merdiques. Bref, c'est en gros, si, si vous voulez résumer cette vidéo, pour vous dire qu'en ce moment, avec tout ce qu'il y a à faire... Bah, je suis crevé je suis crevé je suis pas encore trop irritable ça va je suis plus crevé physiquement en fait pas trop mentalement voilà des bottes de bouture bon pour moi je les mets par 30 33 exactement ou un chouïa plus en tout cas un tiers de 100 en fait tout simplement euh, parce que euh, parce que déjà des bottes de 30 c'est facile à prendre et puis quand tu tires euh, le, li le lien ça se casse pas la figure euh, dans tous les sens 50 c'est un peu trop galère voilà et puis euh, et puis pourquoi d'autres pourquoi 33 autrement c'est parce que toutes mes petites bottes là bah, pour ceux qui m'en ont commandé vous verrez hein, toutes mes petites bottes de boutures donc euh, voilà ça typiquement c'est une botte de, de boutures de cassissier euh, for le cross là voilà donc quand je fais les boutures je fais voilà je fais le tri enfin, j'élimine les petits en fait donc ceux qui sont pas beaux et puis euh... et je botelle alors que ce soit les miens ou... ou les vôtres que je vais vous envoyer en fait c'est c'est la même qualité voilà puisque je prends dans le même tas pour faire les miens et donc voilà ça se présente comme ça cette année voilà une petite botte de boutures avec l'étiquette de la variété qui va dessus et donc je vais bientôt vous envoyer ça, parce que ça c'est pareil, ça fait, voilà, ça fait, voilà, dans le plus beau des mondes, ça faisait euh, un mois, normalement, que j'aurais presque pu euh, les avoir finis, mais bon, vous voyez, la saison, comment elle était merdique au niveau climat. Et donc voilà, il fait toujours chaud, il fait 11 degrés, on est, on est le 11 janvier, euh, il fait 11 degrés, quoi. Par contre, niveau humidité, on est bien, hein, 99%, pas mal, c'est sûr que ça va pas mourir de soif. Bref, toujours est-il que je peux pas travailler mon sol. Attends, téléphone, ça c'est les clients, ça. Tu m'entends-tu toujours, toi Bon, bah j'étais justement avec euh, avec Martin, pour ceux qui le connaissent, Martin Santenero, la pépinière de la ferme de la Canopée à Guingamp. Euh, donc euh, pour ceux qui connaissent le coin, c'est entre euh, Pardon pour le micro. Euh, c'est entre euh, Quimper et Dornenay. faut se motiver entre nous. Bon, encore plein de branches. Bon, bah le gens, euh, petite semaine, hein. voilà. Euh, pas facile pour moi de trouver en plus l'énergie pour faire les vidéos, c'est sûr, dans des, dans des moments pareils. Mais c'est justement dans des moments pareils que je trouve pertinent de vous les faire. Voilà, bon, c'est évidemment plus une vidéo pour les pépiniéristes, pour les... Pour les particuliers, pour les gens qui s'intéressent aux plants et plantes fruitières, ben, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Voilà, ça vous permet de mieux comprendre peut-être ce métier-là aussi, de le voir d'un du, autre point de vue. Euh, et, puis, euh, et puis aussi de savoir qu'il y a encore des plants à vendre, certes, mais que c'est encore la période de plantation, hein, jusqu'à fin février au moins. Même si la saison, voilà, elle est en train de plus ou moins démarrer déjà euh, sur, sur certaines plantes. Ça reste quand même la saison de plantation par excellence jusqu'à à peu près fin février. Bon, il pleut. Bon, allez, je vous laisse. Je vous laisse sur la pluie, euh, voilà, machin machin, euh, des pouces bleus, des j'aime, euh, au moins pour, pour, pour, pour euh, montrer votre soutien. Et puis, euh, et puis du tipis, voilà, si vous avez un petit peu de sous... Euh, euh, et, puis, euh, et puis, la fabriculture, hein, toujours, euh, voilà, la petite euh, pitchoun que je, voilà, que, qui me tarde justement d'aller utiliser un petit peu là maintenant. Bref, merci à vous, à très bientôt.